Bon, so, bonjour tout le monde Atelier 1 qui est maintenant dans Atelier 2. Euh, moi, je suis un, un helper aujourd'hui, je suis pas vraiment un really an animateur, mais euh, je suis là pour euh, s'il y a des questions, euh, des questions techniques, des choses comme ça, un rapport de la situation. Mais toutes les instructions euh, pour cet atelier-là, c'est un lien. C'est vraiment à vous de cliquer sur ce lien. Je vais mettre dans la clavardage. Et uh, visitez cette lien-là et toutes les accessions sont là. Et uh, après que tu vois toutes les ressources, toutes les vidéos, tous les articles, s'il y a de temps qui reste, on peut uh, revenir ici pour avoir une courte discussion de cinq minutes ou quelque chose comme ça en français, en anglais, en, anglais, en français dans le chat avec la micro. So, I'm going to stop talking now. I'm going to turn off my microphone, but I will be here. So if there's any questions Please let me know. Have fun. Ben, je sais pas. Je vais commencer. Euh, moi, euh, honnêtement, on dirait hey, c est, c est, ça, ça commence dans de matin, je crois. <rire> mais c'est correct. Euh, mais on dirait que ça m'a fait réaliser. Tu sais, souvent, on pense selfie, puis moi, dans ma tête, je vois des gars, des filles qui se prennent en photo avec leurs amis dans un show, je ne sais pas quoi. Mais à quel point, finalement, ça peut avoir une portée. Euh, si on l'utilise là, pour défendre quelque chose ou montrer quelque chose, puis on sait ça, on dirait que je le savais, mais que là matin, ça me le rappelle. En tout cas, dans le dans le l'espèce le, de, de questionnaire, là, moi, ce que j'ai répondu à quel point on, on, on essaye d'amener nos jeunes à, à comprendre aussi le. le le pouvoir en fait qu'il y a derrière. je dis pouvoir avec un gros bémol là, c'est pas péjoratif. C'est vraiment quand on l'utilise bien ce pouvoir-là pour les jeunes. Euh, mais de voir à quel point ils ont le potentiel de changer des choses, parce que c'est tellement, c'est tellement comme quasiment inné des fois pour eux autres de, de travailler, de, de faire des selfies, puis de. Mais au lieu de le voir comme un jeu, de voir aussi le potentiel qui se cache derrière ça. Parce que je suis comme en réflexion ce matin, je, je, je, je pense et je parle en même temps. Là. Oui, sûrement. Um, quand j'ai dit dans les, les deux autres rotations, um, les selfies moi-même en réflexion pour aujourd'hui, c'est... Uh, avant, j'ai pensé que vraiment des selfies, c'est comme des choses, des petites niaiseries. I can't say that. Niaiseries. C'est comme des choses pas très utiles. Et ça encore me fait de penser quand on utilise les techno, les technologies, de jamais dire, oh, cet outil-là, c'est pas très bon, on peut faire seulement ça. C'est vraiment, on peut faire n'importe quoi avec l'outil. Sur les selfies, ça peut être, comme on voit dans cette cas-là, les deux cas, euh, quelque chose de really vraiment powerful. You know, something to make a lot of change. And, uh, you know, we shouldn't be so quick to dismiss, oh, it's just selfies, people taking pictures of themselves in their with their phone. So, all right, so that's, that's my reflection. Did you guys have any uh, commentaire ou reflections comme ça aussi? Superficial mais aussi très fort. So, when you say superficial, but also, Really powerful. What do you mean by that? Sorry, it sounds like I'm challenging I mean, you. you can hear I'm, my I'm... voice. Yeah, it's okay. <laughs> yeah, yeah. yeah. Uh, What do you mean by that? Well, it, it, as in a sense, it can be superficial, but it can also be very yes. powerful. Yes. Okay. You know, it's not Perfect. just a picture okay. of I've... somebody having a fun time and pretending to, or pretending to have a fun time. This is pretty exactly. serious things that we're that were mentioned in those uh, links that you provided. And uh, not those the kind examples. of selfies I usually find in my feeds. <laughs> no, exactly. So it's really making me think again today. <laughs> Uh, about a lot of things même la plan numérique des, des fois je vois comme des, oui. des kits de robots que j'ai can't peut something pas faire quelque chose comme ça dans un just mais vraiment il a vehicle for lots of other stuff right so uh, les selfies aussi so my, my impression of selfies today has, uh, has changed and the reason I was, I was questioning say c'est mon français I thought you meant superficial but strong i was like what those are <laughs> two opposing <laughs> statements but anyway it makes sense now merci karoline bah So I guess, yeah, we have about, there's only about a minute left. What did you guys think so far, the set for me? C'est vraiment l'atelier de Tracy. Je suis là juste pour vraiment just aider. She gave me a, an email yesterday saying, can you come in and, and help out in the stations? What did you guys think? Yeah. C'est fun, c'est fun d'avoir comme des this, yeah. Same thing, like, kudos to Tracy. It's uh, la première fois que je suis dans un visio, mais c'est uh, beaucoup plus dynamique. On vraiment a vraiment une chance de jaser dans les breakout rooms. So, uh, wow, I'm, I'm impressed too. Alright, so I'll turn off my camera, and as soon as Tracy comes, I think I have like 30 seconds left. Uh, we'll, we'll all head into the main room to do the, uh, the wrap-up. Oui, Julie. I know, me neither. I, like like I said, coming in here, I thought of selfies as the as the you know the the garbage camera, you know, like eh, but <laughs> you could do a lot of cool stuff with it. Someone else said it dans l'autre station, uh, pas l'autre station, l'autre station. Uh, it really is like a anyone can be kind of a news broadcaster, right? So it's it's pretty cool.